Rodeblosaï pété, nan plaisance du sud. Mesdames, mademoiselles et messieurs, magistrat comme qui se Odney emmanuel, arrivé touye, yon element le Mackenson, la police te fin arrête, mette en prison, à cause li ta vole yon milette. Eh bien, qui ki qui Magistrat passe dans commissariat, il prend Mackinson il fait policier au kone son bagage, libre va le gérer ensemble avec et bien, s'entendait, rive Rive le quelque part en barrage, lui élément en bas coup de bâton jusqu'à ce que tire. Ou pour le jouer de détail, ou mettre traité là. Après, Wanamet, eh bien, actuellement là, Elias a Spina bloqué. Dans niveau belader, eh bien, marché binational l'a bloqué. Haïtiens ont levé campé pour protester contre mauvais traitement dirigeants dominicains, des migrants haïtiens. Restez là, ou pouvez aller jouer un détail. quoi c'est concernant l'évangile Oh, oh, vous prédicatez, sur Facebook carrément. li fait qu'on est chrétien, pas de regarder le match. Créditien, pas de match, ma femme, vous population arrive, déposer la patte sou yon volet dans ma chèvre. Peu pas ici, on ne pas c'est même qui ai beau Mes amis, ils tellement bad volet ça. Ils ont arrêté dans le cafou, les manques. Vous oui, comment population a tapé ça, ici. Et là, vous sentiez que pas capable encore, vous voyez la police vin prendre des la. Ou Vous voyez la vidéo. Gentil créole l'a dit. Déjà contré, menti Kaba. C'est sous parole, ça m'a dit bienvenue pendant que invité à aller chez Zouchita. Foucault Zami, il ne faut pas rentrer la caisse où c'est un plaisir. Tout tripotage, ça on a un bon timamite mamite, sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui j'annouie. Encore une autre fois, je dit ou merci, merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou avec patience. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonnez, et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous fintez tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche la notification pour là pour pas rater aucune vidéo, zami pau fouko. Nous avons la chance présenté un petit compte matin et compte ça qui s'était m'a passé dans la cour moi ouais tout le monde a nous mais à chaque fanatique qui était commentaire réponse sans c'est pour qu'appeler. On partie crack pour nouveau compte nous une belle femme qu'Adelina mais dommage les t'ont tourné. Pas à quitter élément de réponse par là dans commentaire là ça, ça fait nous plaisir en pile en pile. Mesdames et messieurs, ce monsieur Jean que m'était actuellement là bagaille extrêmement compliqué dans plaisance du sud. Plaisance du sud actuellement gagné un magistrat qui relait Odney Emmanuel Odney Emmanuel m'a qu'un sac passé qui bougie climen dans d'elle gagne un citoyen la police a arrêté qui relait Mackinson élément ça la police déposé la patte sous lui, yo a comme moun qui t'a volé yo milette dans zone après la police fin maîtriser citoyen le mettel dans prison en attendant la poursuite judiciaire au fait Magistrat passé dans l'après-midi, magistrat Rodney Emmanuel alias Mano, ensemble avec des policiers municipaux. Pas dans commissariat, dit policier, hola, comment nous yes, y est, ce que tout va en comment dans, oh magistrat, comment y est, tout bagarre ok, gardez nos belles salutations. Après ça, sa dit policier, s'il vous plaît, prêtez moi nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, prêter Mackenson un bon dossier pour me gérer ensemble avec elle police dit qu'êtes mais nous fina arrêter monnaie pour dire nous bon dossier pour gérer avec elle ça ça ça veut dire mais comme nous connaissons le pays d'Haïti grand excellent l'État vous comprenez donc pas aucun dossier autorité la justice donc depuis mes jours la femme ca juste passer mon citoyen comme ça comme ça même s'il était dans la police et c'est pas la première fois ça fait qu'on a des gros bandits. La police s'arrête, il y a un sénateur, un député, un ministre, des bacs qui de sont ba au commissariat, il vient chercher. L'économie ou même qui sont le qui sont au café. Qui sont au café. C'est à l'école, il dit, mais bravo, il fait route. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, la police vraie ouvre cellule-là. Il prend un accent, il remette les Magistrat prend élément, il partit ensemble avec elle. Riveler rive quelque part, il commence à battre McKenson. Tout battre la battre McKenson, il y a des gens qui cachent en comme ses chefs, ou pas qu'à dire, magistrat, il ne doit pas faire des choses comme ça, ou il ne doit retirer la vie de la police, il ne doit pas filmer tricer. Bon. Magistrat, c'est se celui qui chante dans la zone. Sortons des apépaïsiens. Magistrat, tellement battre McKenson jusqu'à ce qu'elle tue, monsieur. Moun qui tape film magistrat suspect, si il prend le téléphone, il Bon, si vous connaissez son travail sérieux, t'as fait pour qu'il soit obligé de le téléphone C'est qu'il y a un problème avec citoyen. citoyens. Quand a pas ici. tue élément. Les mettre un élément. Mettre tue dit qu'on pas de qui au contraire, c'est Gadel te baye Mackenson, garder le millet la lui Donc, si Mackenson mourit si que la police a arrêté, jean dossier a passe, capable de dire, t'as semblé que c'est se magistrat qui m'a récomplo fait qu'on est que éléments volés, millet, moun qui te bail millet la gade. Et puis, la police a arrêté Mackenson en tant que volés, millet, comme. Magistrat est tout besoin, monsieur, pour régler le cause de l'ancienne Et puis, la il a passé prendre un commissariat, il a tué, monsieur. Je ne qui crime a fait. Et puis, c'est élément qui est Donc, il y a un élément qui pas supposé vivre pour le dossier. Il pas sorti. et bien, il trouve un élément. Tandis que mettre Milet vient fait faire qu'on est. Il pas de jambe gens qui perdent. Au contraire, c'est Makenson qui est baillé, là l'a gardé. et bien, frères et sœurs bien-aimés, population qui t'a suivre scène sont en commence à mobiliser pour que yo, pou yo déposer la patte sous magistrat mais dossier qui pral prend la ri malgré magistrat casé en pile téléphone gon citoyen te quand même les filmer côté magistrat a, magistra a batt y kounya là vidéo ça vin viral la partager tout monde a comment magistrat a bat Mackenson jusqu'à ce qu'elle tue Tandis que met millet dit, Mackinson pas de voler millet pour lui. Oh, oh, s'entende so ya. Population a commencé filer manchette, chèche wato. Yo patideye magistrat. Se agent Udmoyo, qui pral pran magistrat nan plaisance du sud, puisque population tap déjà touye l. Yo tap met di fenan ka li a tout li même. Donc, kounya la, pou moment ma parle ensemble avec ou la, se ke magistrat trouvel nan prison nan miragwan donc et s'il trouvent la prison à Miraguane sûrement le commissaire Muscade qui contrôle la situation Le commissaire Muscade s'il vous plaît gérer dossier puisque nous connons même ou pas n'importe qui la mettez pour se metto mettre. donc si mettre mille lettres vinyle s'il pas jambes dix lettres comment fait remettre à courir fait qu'on citoyen te voler jusqu'à ce que magistrat ka dans le commissariat pour la prendre pour la, pou la retirer la ville donc ça vient semble que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 Mesdames mademoiselles, et messieurs, Jean annoncé ou dans Elias Pinya, c'est gros koze. Nous connais pour que vous rentrez en République Dominicaine, il y a diverses côtés où capable passer. Belader, gen frontière ensemble avec République Dominicaine. Et bien marché binationale dans zone ça fermé. Moun, dans Belader levé camper. Yo feme frontière pour protester contre déportation. Pour protester contre l'autorité dominicaine qui a maltraité haïtiens. les Rappelez-nous dans jour passé, ce qui t'est passé dans Wanamet, jusqu'à ce que le mouvement Von, l'agent bail et les informations qui arrivent à nous, les gens qui ont été sous des barrières, même pour poison, yo ont été fiers. Et Mathieu m'a montré aussi avec un pile de tristesse de l'Odange, comment les Haitiens ont des amassés les militants. Comment Haïtien a ramassé graines de béregène pourries Parce que frontière frontières bloquée, bloquées, en pile pét, en pile marchandises gâtées. Dominique n'a pas de capacité pour rentrer sous territoire haïtien ensemble avec eux. Donc, sortant déjà, Haïtien o n'ont que les barrières ouvertes. Ils ont ramassé ça qui est prêt à ramasser à ramasse terre pile banque graines de béregène pourries. Les vieux bokes de béregène pourries, ils ont ramassé au tri et metté le sac. Pour yon qui ça, pour yon rentre sous territoire haïtien pour que yon al vend, yon pour, yon pour, yon pour yon al fait manger. Nous bakadim dit, m'y a dit, c'est qu'on yon pour yon. Peu pas ici, ou même qui pot kowe vide ou ça, gade yon avec navèm. Est-ce qu'on comprend C'est qu'on ça moun n'yon bese, yon après ramasse grand militant. Se, donc, avec moun sa n'yon, est-ce qu'on ka fait paye? Est-ce qu'on ka fait paye? Parce que mon beaucoup de gens mon pep vicieux sans honte saf nan et parce que nous avons nous de travail nous pouvons pas travail. Mais nous préférons ramasser des vieilles choses pour ramasser toute les choses pour nous mettre la caille. Donc, si vous avez des choses nous pour nous mettre la caille, pour nous vous des choses vous pas vous sentir n'avez pas besoin de vous Vous pas pour vous sentir vous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 c'est trop c'est parce que nous négocier trop c'est parce que nous cherché cherchons excuse qui fait nous dans le niveau de ça ou pas le dire c'est parce que au te qui fait au tal ça nous ça c'est saf ou saf ça c'est sans honte ou sans honte ça c'est néon pagé dans figure on mon sentiment pierre pour parce que pour y'a pu y'a qui m'y fort comme ça pour yop humilier ça ou kon sa, pour yop bat li, pour yop touye li, pi mal passe ravet, pla, yop élimine yo, et le au fin touye, pas pa go kin autorite. Pay yo ap ap di yo non, au contraire, yo bat bravo. Et dans pays la kayo fe menge sous sa. Et pi ou même, moun sa pas ap assassine yo ap touye ki dans so même classe sa mavo, après au fin fe mon fontier, koun yalo pa ou nyalo pawe sa pou fe, pil bon militon gate, pou ri a pou se yo même moi ap maintenant met nan sac, mou tap tellement batou, ak militou, m'da fe m'da batou avec militon nous t'as fait militon lever sous, nous tellement batou ensemble avec militon nous t'as fait militon lever sous pour nous former qui était sans honte, nous t'as fort qui était sans honte. Souvent quand on guette si mon qui va ensemble avec tout défaut ça, La quand il, là bon ti manje qu'une bonté mange aller où le manger, il accès. Il y a mangé la kaye li, li café mangé a, oui. mais non, c'est kaye voisinage là pour la ramasser vieux bagay maintenant la bouche, C'est voisinage la pour la ramasser pou ramasse tout vie de pour le manger tout vie de champon, ma batou pour m'fokite sans honte nan la vou. Non! Ouè moun ki pou dirige pays d'Aïti, fa Faut fa ke l'panans. Si pou sauver la patrie,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 Qui s'en est, qui sans honte, qui sans sentiment, ou même des fois, regardez nos APC, j'ai représentant pour pas faire des portes mais regardez comment moun yo même, yo pas choisi mettre au niveau moun, yo choisi de traiter au passé en tant que bête, les qui s'opra le café même, qui s'opra le café ensemble avec moun sa yo donc c'est soit nous sauver non, Nan car fou nous la pas ici, pas des jouettes faut que nous passions la nation en passoir. Ce qu'il sauver, sauver, Ça pas sauver pour éliminer. Parce que ensemble avec pays pays. Il faut prendre décision. Yo pas que milieu, yo pas que nous yo pas que nous maltraitons, il pas que nous maltraitons, pou ne faut pas que nous maltraitons, il ne pas que nous maltraitons, pas Ça ramasser. Ça que se, le les conseils faire révolution, les grand savent saf moun vicié sans sentiment sa faire révolution. bien, oui. Si vous avez pris fatra pou pour qu'ils sortent pour qu'ils sortent ça veut dire que les tellement pas très bien, ils ne nan pas ou pété ils ne sont pas très bien, ils ne sont pas très bien, ils ne sont pas très manger le sou sont moi. nou te pour pas mais nous pas pour si que pour que frontière était pour faire respecter le nous Nous oui. Pour faire trois mois, pour nous faire quatre mois, pour nous faire six mois, alors pour nous faire deux l'année à bataille, camper l'école, pas fonctionner, pour mon est, mourir, mou, etc. Juste pour nous être capable assassiner un président. Et pour ça seulement puisque situation a pire. Juste pour nous être capable trouver le président. Mais nous pas qu'à font semaine pour nous sauver, respecter nous, pour nous faire respecter. Nous Nous, pas faire une semaine pour résister, ensemble avec un monde qui a tout pris, qui a humilié nous, qui a dit nous sans autre, qui a dit nous déroché, qui a dit que nous ensemble avec nous. Nous la draca pour la vie été Moi, je me nous, moi-même, moi le chef dans pays d'Haïti, magistrat dans la commune, nous avons mis, nous nous avons mis, nous nous avons nous nous avons nous nous tappons six pendre tête ou an moment par un pauvre, nous mette mettez force couilles au pour travailler pour faire militant. Comment planter la tête? Et nous-mêmes pas Borisic gon travaille, nous on a fait qui pas du tout. Ça fait pour toute journée pour ici les passer li comme victime, nan font retirer mentalité ça. Ou alors dit me c'est parce qu'au qui faut le ramasser? C'est pas parce qu'on grand-gounou qu pour choisir faire n'importe bêtise demain qui prendra les grosses conséquences sur vous. Donc côté que vidéo ça fait tout réseau social. Attends, vous pensez pas arriver en République Dominicaine, c'est seulement haïtien gèl non mon cher. Bon c'est dans espace nous t'a prendre massif pour bande militant pour rire. Peuple haïtien qui était vicieux nous, qui était saf, qui était sans honte. Ramasser escamp figue nous faut comprendre nous monde il pas besoin nous, il ne veut ouais nous, chercher travail pour nous faire, rester dans pas tirage bataille pour ça nous gagner.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 <laughs> a la tracaboule avec aïté papa. Oh, uh -uh. Dieu, qui est-ce toi ça? Ne boule, papa geta soura le sentiment pour le bay boire. Responsabilité, c'est chaille. C'est pas parce qu'on vit une pour m'accepter ma ou faire n'importe. potes dans la société. Non. Ou ouais? Malgré demoiselle, la gros demoiselle, papa dans mariage, mais ou ouais? Autorité, elle gagne sous lui. Et pas parce que grand grand, et pas parce que est au mélange pour penser au fait n'importe dans la société. Non. Ils <laughs> papa peuvent pas papa, Nous sommes capables de comprendre le dossier. Mesdames, madem, mademoiselles et messieurs, je dis, mon cher ça je un peu de tristesse, oui. pasteur, pas je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. qu'on ne sais pas. Je ne pas. Je ne sais pas. Je Je chrétien pas gardé football. Raison, parce que c'est son, son plaisir le monde qui est. C'est un plaisir le monde, l'issue si a Puisque Puisqu'ils sont à ils ont chrétien, pas qu'à chita avec un groupe païen et pour la garder football. Quitte c'est la Kali, il n'est pa pas capable parce que la Bible interdit ça. Ou pas la raison qui fait tout ça. La Bible, c'est révélation. Même j'avais un rêve qu'on fait, pour comprendre le rêve là, il faut que je un monde qui le rêve là. C'est moi qui ai la Bible tout. Je ne trouve aucun côté dans la Bible là qui écrit ça. Mais, à travers l'esprit bon Dieu que nous dans puisque je venons à Christ, nous ne pas venu à le passé encore. Lorsque secret chrétiens ne pas venus à le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 la chair. Exigence la chair. Vous comprenez Avez-vous dit que c'est ça quoi en vous fait, c'est le fait. c'est... Elle a traqué à la avec Haïti, papa. Ah bon Qu'est-ce que tu n'as pas regarder Match. Mais t'as l'état, l'état, qui a mis bagaille. Avez-vous dit que tout bagaille, c'est les mots, pas vrai Les mots... Eh hey, eh! Na ki chapitou tout jeune bagaille ça? Oui révélation. Oui bon Dieu dou ça? Bon mo bagaille. Quand tu moun monter wap faire live là. Pour chrétien lié. Non, quand tu moun monter wap faire live là. Mais si nous même chrétien nous fait hypocrite comme kon ça. Quand tu monte wap vin faire live là, c'est pour chrétien lié. Dans la, la Bible, réseaux sociaux? Expliquez-moi. Chèse à Oushita, on va faire live la, ki kote le soti? Non, si elle soti il venez jouer nou? Non, expliquez-moi. Belle chaise, est-ce que ça bout de bois fait Non. Belle chèse, couche, c'est qui va faire de mal. Non, expliquez-moi, messieurs. Est-ce que se... c'est... Non, si elle est il tombez, c'est pas le monde. Mais quoi ça wap parler là-dedans Non, si elle li soti? Non, si... non expliquez-moi. C'est même genre.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 Non, non bon, c'est les miens. On joue l'église pour les pianos. Mais je ne suis pas chambre, je suis hypocrite, parce que c'est chrétien. Ah bon, que tu pas de droit. Quand nous joue à des choses, même j'ai dit, l'autre a dit, oui, que tu n'as pas de droit gauche, que tu n'as pas de droit à droite Mais dans la Bible, on dit que tu n'as pas de droit jouer à ça. Pas de problème que tu n'as pas de droit jouer à ça. Mais le la Bible dit comme ça, c'est se offrant sam avec d'im pour côté puis. fait offrant de Salomon, offrant d'Ada, offrant d'Abraham, offrant de Judas, offrant de Jésus. La Bible qui m'a dit ça tout pasteur. <laughs> Alors côté mon audacieux pas passer dans l'évangile. Non, au Jésus m'a me d'ouvenir. Sou j'aime La guerre qu'avant parce que là m'a pas résister encore. En Christ côté nous ouer bagaille ça. Côté nous ouer ça. Ah bon, mais quand c'est même ça, oui là même. a deux mondes, ma Quand on monte au vin bai message est-ce que ça, est-ce que c'est -ce de porte en porte ou marché ou li? c'est son plateforme montée, c'est sur un réseau monté. Quand on vient faire déclaration, pour qui est-ce est-ce c'est mon pasteur pour Jésus. Ça c'est réseau social Jésus. Expliquez-moi, mes amis. Non, Koto Chita, mi kouk nan mou, nan ki kouk tele soti nan sial li desan? Yon goun mou diwa de le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, mond, mond, paye, paye, paye. Magzoutembe, yon kretien li e pasteur met Facebook la. <laughs> eh, mou sonje pas ici en 2010, yon paste kte di, woy, Facebook c'est 666, yo chrétien pa ge doa contre Facebook, oh oh. Pa pas un jour non ça à prêcher pour pas bataille garder non pour son cause pour faire boss ne papa pas son jour pour pour pas monter sur réseaux sociaux yo pour faire live peut pas ici pour la prière mon dernier coup pour tout et coup, C'est la caille. et puis on va suivre et pourtant des réseaux un petit tel tel côté différent papa différent et que même toucher mais quand on camper à moi toucher à ah?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 pas faire tout lumière sa pour venir chita pour parler ensemble avec nous jamais mais une série de bêtises mon a dit fond di ça au sous côté mettez au sous côté regardez cap de causer l'autre là ne le comme ça oui pas faire pas de problème pas faire de pantalon mais gè pantalon fille gè pantalon de même chemise fi ge chemise la biblé de Abiman, le pas dit pantalon, le pas dit conseil, Abiman. <laughs> gè pantalon ki fait pour filles est-ce que garçon ka mete ou non De même, gè pantalon ki fait pou garçon, est-ce que femme ka mete ou Non. Mais l'a vini ou dit mon pantalon, mais c'est quoi l'histoire Comme ça qui grave Souvent l'oré ou dans pays d'Haïti, on wey chrétien gauche, mais kou arrive au Canada, wey kan son yo red, ça qui passé. l'autre l'évangile là, gòn l'autre Jésus là. Ay, la <laughs> hey, dan al vini non. Et Heureusement, dans la Bible, l'éternel dit, salut à personnel. bon Dieu, remer prochain, et puis c'est fini. Remen bon Dieu, Dieu, prochain, on donc 10 commandements résumés en deux. Sou mon bon Dieu on a pas faites. prochain, on a gen un qui de sont Mais on s'est dit on s'est réveillé, on s'est réveillé, on on on Bon Pierre il y est des pour que les fait il y pour des gens qui ont fait faire, donc il y a des changements qui fait dans le Mais l'évangile, ça même, son son fadeau. <laughs> hey, à la tracade, vous l'avez papa et puis nous-mêmes qui parlent de hasan après mon dieu hasan parce que parce que nous parce que prédicateur non parce que ton côté où dit mon dieu offrande de salomon offrande d'abraham offrande de Naam, offrande de délivrance offrande de combat offrande à gauche offrande offrande offrande offrande voire un côté fidèle a travail et tandis que dans la bible dit portez pour moi dixième partie là ma avec offrande offrande de gauche offrande à droite offrande de délivrance offrande de guérison côté nous une partie ça qui conte nous une partie ça dans la bible bon je ne sais pas si quelqu'un moun ki konnen fè m konnen même femme di nou gen dé bagay m bay l'église dima offrande marocain l'argent m gen pou m encore anyen m et des fois rive l'église dans la vie envie la caille ensemble avec dans la bible pas dit pour bay ou pas qu'à bay Bon, quand je ne dis pas que je ne vais pas faire de problème, je ne vais pas faire de Je ne vais pas faire de Je pas besoin de Je faire mais l'autre dit, offrande à gauche, cause, offrande, offrande, offrande, et puis, quand il y a là, même moi, je dis, fidèle, je dis, match, match, match, c'est dossier, ça, tant, l'air, on m'a prouver quand on joue ça dans la Bible, vous faites qu'on est en vrai, et bien, c'est l'Esprit bon peace, many thanks. Many thanks. Many thanks you, Dieu. Tant, l'air, je dis, tant, l'air, pas fait l'Esprit, pas fait l'Esprit bon Dieu, pas fait l'Esprit bon Dieu, parce que moi, j'ai besoin un témoignage, je veux venir là, pour me dire, fanatique, l'Esprit bon Dieu parle ensemble. Pour me dire, mais ça, l'Esprit, a dit, la traka pour la vika. Mais papa ici, je suis ensemble ce Les Le map gardé, le map de chaque mot qui so a nan dans la bouche. Mwen. Le map gardé façon. Un pile fanatique apprécie Foucault, apprécié travail Foucault. Je connais dit. mais ça passer comme ça. Je réalisé que c'est bon Dieu qui est. Que c'est bon Dieu qui est en papa Peu parce que si m'y bat ge bon Dieu dans la vie, m'y bat ap ge assez de courage pour m'y vin kopé là. Si m'y bat ge bon Dieu dans la vie, ou jouéne jodi, m'y bat ap là. Nous kles ou sa m'y gede moun kap banou zanana pour si zanfand, yon mette ou soukote. Pika ou vin stresse moun, ke be l'evangélia pour yon m'y m'y ensemble avec famille yon. Même j'en dernier mon regard à ta de sa de l'brale ou à, sa de l'brale ou à l'ren, ki kote nan peyi d'Aïti. Tadis ke nan peyi yon, go konstitysyon ki di me comment me comment me comment pour bagay yo fè. Non même la Bible a dit respecter l'autorité et pour garder pas pasteur dans tout le président. Attends toi pour nous pas faire pétition pétition pour demander de déporter Madame Petit Vin Vidéo dans le pays d'Haïti. Parce que vous avez rançonné les chrétiens, vous avez rançonné les monde dans le pays d'Haïti et puis vous avez bien passé à l'étranger. Nous bon. Nous avons souhaité que chaque grenade se fasse un voyage à l'étranger pour que comment l'église fonctionne. C'est des bagailles différentes. L'évangile dans le pays d'Haïti, ce n'est pas l'évangile ça ni aux États-Unis, ni au Canada, ni la France. C'est dans le pays d'Haïti seulement l'évangile. Et c'est ça qu'il que nous avons été Parce que l'Église, pour beaucoup, dans le pays. Le pays gangsterisé dans le niveau de l'Église, pour beaucoup là nan. Parce que l'Église, nous capable de son institution. Qui baille plus moun pauvre dans le pays d'Aïti. Et tout autant, ou ap gen plus moun pauvre dans le pays, c'est tant qu'ou ap gen insécurité, e c'est tant qu'ou ap gen crise alimentaire, c'est plus ou ap corruption. Aye moun yon nan à atroce. Yo ba yon bagay, yon gen temps pou yon chita pou yon réfléchir, yo plus ap focus sou miracle sou manger Donc, le sa li facile pou acheter jan de moun sa yo. En tout cas, chrétien mette tè tout sou zepolo. Jan la bib dit, ce pas tout moun kap di c'est yon se yon kap entre dans le royaume ciel là. A chaque fois, on moun vini pour moune koze, que moune dit le salut personnel, remé bon Dieu, remé prochain. Wa. Mesdames, mademoiselles, c'est monsieur je m'en annonce ou, population arrive à déposer la patte, son gros taureau, monsieur un gros y a vel depuis longtemps. longtemps. population a déposé la patte souli. Ay, ay, ay, l'em dou sa. Yo bay, misie boua, en paix. Yo chaplet, yo chaplet, gon dernier chaplette, chaplet, misie pre, monsieur dessounen. Le li vont kote, le membres. Malheureusement, nous avons regardé la vidéo comme ça. Mais il y a tellement de choses dans mes populations sont sont extraordinaires. Les populations ont senti que les populations ont senti que les gens ont fait encore pour les missions pour les descendre. À la fin, ils ont la police. Donc, je vous ai regardé la image. Donc là, c'est la police qui a remettre voler vous remettez la police volée la police a dégagé la fin fait ça la femme en sans ma mais l'essentiel vous même vous fait ça ou te faire pour vous faire en ma veille. Vous tout y'a dit la police fait tirer cela ou même, vous remettez. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Ça hmm. c'est l'or l'église, oui. Et puis il y a quelques blancs qui débarquent l'église, on a de gens trois visa y'a. Et puis, vous-même qui chef coral, Gonjan, pour animer, pour montrer la présence du ciel en dedans. Vous présence de bon Dieu. Donc, ça va faire ses remplis. On regarde comment Frère Joël t'a fait coral, l'a chanter il y a dimanche là Parce qu'on déjà connaît, parce que après -e madame, pasteur apprend après comme il peut qu'on ait un petit pour bataille enfin, avant premier premier ancien prend passeport, même qui chef courant là faut mettre tout force ou de yon montrer la présence eh, du ciel en dedans ou on s'amuse la les 24 vieilles tout en dedans, on s'amuse la courant le ciel là en dedans donc c'est. Sous terre, ou y a seulement déjà volé ou on façon pour capable de jouer une visa. Donc, il faut mettre en pile technique, et puis, quand il arrive l'autre, boba est pou l'église, nan est bien dans le monde. Ah, y a à avec Haïti. On ne peut pas qu'il y ait des gens pays d'Haïti qui devant les Seigneurs. Quand il à l'église, on voit. Mais ça passe. Et trois temps, nous te gen On kite ça ça pour ne pas faire ça. En tout cas, j'aime toujours me dire, la IT dictature, c'est l'appel des Antilles. La démocratie, c'est la République des Coquins, c'est le volet ou le qui vivra vera Moura kakara. Mouen merci parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou avec patience. Mouen bralé, m'a kite ou bra papa manger parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. pa pas m'se fou qu'on a dans l'autre vidéo. Au revoir. À la prochaine. Bisous, bisous. One love.